Bienvenue à toi, étudiant averti sur Français à la carte. Suite au point de grammaire sur l'imparfait et le passé composé, comme promis, aujourd'hui nous allons voir comment savoir si on doit ajouter S ou E quand on conjugue avec être ou avoir. Avant de commencer, je dois d'abord te rappeler quelques petites choses.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 Comment savoir si on doit ajouter « s » ou « e » quand on conjugue avec « être » ou « avoir » Commençons par le plus simple, c'est-à-dire avec « être ». Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite d'abord à regarder la vidéo sur « comment choisir » entre « être » et « avoir » puis de revenir à celle-ci, de revenir à cette vidéo. Donc, Lorsqu'on conjugue avec le verbe être il faut toujours accorder la forme du passé avec le sujet. Par exemple, si on écrit Elle est passée passé prendra un E car elle est féminin singulier. De la même façon si on écrit Je suis entrée et tu es descendu, Si je et tu sont des femmes, alors entrées et descendu s'écriront avec un e. Autre exemple ils sont arrivés, ils sont arrivés. Arrivé prendra un s car il est masculin pluriel. Pareillement, si on écrit nous sommes sortis et vous êtes montés. Si nous et vous désignez un groupe composé d'au moins un homme, alors sortie et montée s'écriront juste avec un S. Dernier exemple, elles sont venues. Venu prend un E et un S car elle est féminin pluriel. De même, si on écrit, nous sommes retournés, et vous êtes tombé si nous et vous désignent un groupe composé uniquement de femmes alors retourner et tomber s'écriront avec ES pour t'aider, tu peux retenir que être est un gardien gentil, il laisse toujours passer le S et le E quand c'est nécessaire par contre avoir est un gardien méchant. La majorité du temps, il ne laisse passer ni le S ni le E. On aura donc, elle a mangé sans E, ils ont fini sans S, elles ont vu sans ES. C'est vrai la majorité du temps. Cependant, il existe un cas de figure. Où la forme du passé s'accorde avec avoir, mais nous verrons ceci dans une autre vidéo. Pour récapituler, tu peux retenir de cette vidéo que la grande majorité du temps, on accorde la forme du passé avec être, souviens-toi le gardien gentil, mais on n'accorde pas avec avoir, le gardien méchant. Nous verrons les autres situations dans une prochaine vidéo.